On finit sur un 100% mort-vivant. Il y a Murloc, ça me fait un peu peur. C'est que Murloc, c'est une compo qui fait peur. Après, les morts-vivants, en mode râle d'agonie et tout, c'est pas mal contre, contre Murloc. Quelle est votre stratégie cette fois, Partenaire. On va faire une stratégie euh, où on va faire le pouvoir wake ouais, T2, comme ça on part en GIF Curve, je pense que c'est pas mal. il n'y a pas énormément de tokens, ouais remarque, je dis ça, mais il n'y a pas énormément de tokens à part les chats. Bon, c'est un peu risqué peut-être. Soit ça, soit la 3 on 3. Ouais, la gif curve il faut quand même pas perdre trop de pièces, sinon ça a pas de sens. La 3 3 c'est un peu c'est un peu fou quoi. Le problème de la 3 3 c'est par rapport au pouvoir. En fait ton... le... Enfin, le buddy. Le buddy, on veut on le veut quand même assez rapidement. Hein. Et si on fait une 3 on 3, on l'aura jamais. Non je pense que c'est passage de. Ouais, je le faire. L'œuf et la réincarnation. Ouais, super. Ça, ça, fait forcément gagner les combats, ça fait forcément moins 3, moins 3, donc c'est intéressant. Ouais, c'est super. Ça, c'est vraiment la création de, de Dieu, hein, on peut le dire. <rire> en toute humilité. Ça, c'est la création de Dieu. Avec plaisir, euh, le Pacoin. C'est gentil, merci. Si on n'a pas de chat au prochain tour, je pense qu'on va quand même... up. Je suis sûr de l'emporter au tour 2 et pratiquement sûr au tour 3. Tu le joues trop tôt ton pouvoir. Merci coach. Vos ont vraiment tout donné. Je pense qu'on va roll. Hein. Ça, c'est pas mal, non? Pour re-up. Ça va coûter 6. On peut décaler. Hein Franchement, je suis pas choqué. Après, re-up me paraît quand même assez sensé. Ouais. Non, je peux, je peux geler, mais je crois que je vais remonter derrière. Non, mais si tu pars mort-vivant, garde-le pour des invocatrices éternelles. Merci, coach. Oh, ah, bah on reste, hein. Pour le coup. Un seul, franchement, je reste pas, mais deux, c'est cool. Ah, deux, c'est sexy, hein. Merci, celle-ci fait. Merci pour le prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, coach. <rire> ok. Focus. On peut up et vendre ça et le jouer Je pense Tu m'as vexé Bah Tu me dis comment jouer Tu dis même pas, tu poses pas de questions Tu me dis comment jouer, tu me dis tu dois faire ça Encore si tu dis Pourquoi est-ce que Fichou tu as fait ton au Côté 2, Et en plus j'ai expliqué pourquoi Mais bon dans l'absolu peut-être t'as eu une pub Ou t'as pas entendu Encore si tu me dis ça, ça va Mais là tu me dis, tu dois faire ça bah c'est pas c'est pas moi qui t'ai vexé, c'est toi qui es bêta. En vrai, il euh... n'y a pas un truc de fou à faire avec la fineuse Un délice absolu <coughs> Je me suis trompé en disant ça. <rire> le nul, il est nul, le bêta, qu'il est con C'est dommage, Rothsart, que être une personne désagréable ne soit pas un métier. <rire> Franchement, tu serais milliardaire. Tu sais, tu paierais une personne pour rendre fou quelqu'un d'autre. C'est pas être désagréable, c'est rendre fou une personne. Mais c'est pas un métier, je crois pas. Après, tu peux faire des canulars à des potes, mais je pense qu'il n'y a pas de spécialiste sur Internet euh, spécialiste de je rends fou les gens, quoi. Allez, le petite pièce dans la beuvafe. travail, continuez sur votre lancée. Tu vois mon petit, euh, mon petit quatre-vingt-onze Théo quatre-vingt-treize. Finalement, rien ne se, rien ne sert. Ah voilà, ouais, j'ai tenté une phrase, je la maîtrisais pas. Putain, quelle, quelle erreur. Quelle erreur. Ça c'est une erreur de fin de stream. <rire> tu tentes des trucs que tu maîtrises pas. Rien ne cesse de courir à point. Il faut euh, sais, saisir, la cuirasse ou ouais, un truc comme ça. Il y a des fermatrolls sur internet qui sont bien payés pour ça. Euh. Je sais pas. Des fermes à troll Genre les.. Genre comme dans South Park. Patience, ouais, patience et de sûreté. Ou après, il y a Moondi placet et Spiritus minima. Bon celle-là je la maîtrise. Lui quand il meurt en râle d'agonie, il invoque une créature mort vivante aléatoire. Prochain tour je peux presque. cest à dire up. En fait, ça dépend si ça, ça me donne le, la 5-4, le, le pilleur de tombe qui donne une pièce. Voyons je crois si que je peux tout de, de suite de faire de mon trip. Oh non La désillusion pour le joueur britannique. Bon, en vrai, je vais peut-être quand même. Euh... Ah, fait chier. À... trop zut sérieux, Tain, le gars il a vraiment sa 3 4 30 mois Oh la la la sucette dans le visage rage, donc. Fais chier, pardon voir ça Oh Ceci une zone Je à la véritable fin C'est qui que vous traitez? Mais qui Ça fait tellement. Oh, J'ai tellement de pièces là! Ça y est, Un délice absolu! Ok. On est bien. Et on est bien, bien, bien. Ok. Bon, tant pis, hein, je décale, hein, mais je pouvais pas faire autrement. Hein, sinon, c'est un mauvais play. L'idée, c'est quand même de vous proposer un gameplay d'excellence. Mais, comme euh, 91, Théo, 93, la. L'a souligné tout à l'heure. Euh, on fera le pouvoir dans le tab 26. Pas que pour lui faire plaisir, mais un peu quand même. Est-ce que tu crois à cette théorie qu'à l'origine la Terre était peuplée que de morts vivants et qu'une épidémie en a transformé certains en vivants mourants et que ces derniers qui ont fini par exterminer tous les derniers morts vivants ne laissant plus qu'un peuple de vie mourants Ouais, c'est pas faux. C'est quoi cette théorie? à la con! Oh non, je vais vraiment perdre! Non, j'ai jamais entendu cette, cette, cette théorie, mais ça, c'est une théorie du complot, ça. Ça, je, ça, je connais ça. ça. Ça fait chier. Là, ça fait chier, par contre. L'important, c'est de vite se remettre en... Ah zut. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. On est tour mais mon bord il est fort, je suis désolé, j'ai perdu le combat mais mon bord il est fort. Est-ce que je crois en la Terre est plate Que la Terre. Euh, non, j'y crois pas. J'aimerais, mais j'y crois pas, malheureusement. Par contre, je crois au Sasquatch, moi. Il y en a 12 555 en Colombie Britannique. Personnellement, j'en ai vu aucun. Mais je crois ceux qui en ont vu. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Un combat qui fait un peu peur, mais. J'ai confiance en oh, la justice de mon pays. Oh, il a un beau bord, lui, non plus. Là on est bien, là on commence à vraiment être bien, franchement là on est méga bien, le tour il est totalement fou hein. euh... Non mais en vrai j'y crois moi au Sasquatch, la terre est plate euh, j'ai vu plein, moi j'aime bien les théories du complot je trouve ça beau Mais après faut voir avec, ça. Faut voir avec du second et du troisième degré, hein. si t'es en mode premier degré, euh... ta vie elle est finie mais <rire> peut que t'as un souci Mais en vrai euh, la terre est plate je trouve ça beau comme concept Poétique en fait d'y croire après le Sasquatch, sincèrement, j'y crois vraiment. Oh, C'est la régale à de la K1. quoi le Sasquatch Bah aller voir sur internet enfin C'est comme le Bigfoot en gros Mais il existe le Bigfoot c'est un, plus un compte pour les enfants Comme le Yeti un petit peu ouais. Ah que vous le pouvez. C'est de la merde, on va toujours le virer, lui on est d'accord. Autant autant euh, tenir avec ça. Un seul suffit, hein, je pense. Ah, elle est super propre, cette game, aussi. Hein. La game a un gros potentiel. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est bien dit. La game, elle a vraiment... Le, le, le board, il a un super potentiel. On, on scale et... En fait, on est k 17, mais en même temps, on scale bien. Et on a de la super tempo. Et ouais, c'est propre. Hein. Ah, il y a le serpent, là-dessus. Euh... Oh, il a un beau bord lui. Heureusement qu'on a le gangue hein. Sinon, en, sta en stats, on était pas bon. Hein. Là, je pense qu'on est bon, mais. Enfin, on est largement bon là. Mais... Euh, large, large. On euh... Bah, vite fait quand même. Hein. Pas large. Pas hein. large. Pour vos fesses, vos petites fesses, quand ça presse, faites vite le bon choix. Jacques Bourgard. Pourquoi j'ai joue des pièces Ah, c'est ça. Est-ce que je veux ça Non, ça c'est des cartes qui sont... On, on, on s'en moque. Est-ce qu'on veut de la stat on va le virer en vrai, hein, c'est nul. Hein. Celui-ci me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ouais. Hey, salut mon con, mon con, mon bon, bon j'allais dire non mon con. Retire un serviteur allié. Donne ses caractéristiques au personnage adjacent. De votre dernier adversaire ouais je crois que vous avez utilisé trésor en toc ouais ouais ah, triple buddy maintenant ça sert à rien. Euh, retire un serviteur allié. Ret... Bah, en vrai vrai l'absolu. Euh... Ça Ça pas de pain hein. Ah, je vais quand même jouer ça, on sait jamais. Merde. Oh là là, oh la la, le misclic, le misclic du joueur britannique. Bon, je gagne quand même, je pense, mais... Bon, si j'avais su, j'aurais gardé trois pièces. Retire un serviteur allié. C'est fort en vrai, hein. Thanatos, le flétrisseur Mais là... Euh... Bon, en fait j'ai pas la place, à part si je strip, gang, si je strip gang et crabouilleur, j'ai deux places, hein. on est d'accord ouais être dur à tripler ce con Ah si, remarque, je remonte ça en main Remarque si, je remonte ça en main Ouais mais là j'ai rien envie de... Voyez. Oui. J'ai joué contre qui là Merde, je sais plus. Ah dans le doute. Franchement je sais plus contre qui j'ai joué. C'est ça hein, qu'on m'a donné en stat, non En vrai. Il y a ça sinon. Hein. 18-7. Est-ce qu'il y a mieux que 18-7 5-17, plutôt. Trois bon, fois les vides, je l'affiche. Hein. Là, t'es lent, man. Hein. C'est vrai, hein, je suis un peu lent quand même. Batman, tithe first. Lent Ouais mais lent mais finalement à la fin euh... j'ai fait mon tour. Hein. En plus je l'ai fait avec une mounted, donc j'ai vraiment la possibilité de la virer. Bon après mon board, euh, pff, il est... Il y a plus... Là franchement j'ai un super board. Hein. Je peux perdre mais vraiment contre les combos, les combos euh, qu'on pourrait appeler combo. Les trucs qui partent un petit peu en mox mox accélérateur Aurorix. Et c'est tout. Hein. Ok ok, bah, je le tue pas mais... J'avoue que c'est un peu chiant. Après il a pas... Il a un board bizarre mais on le battra, on le battra toujours lui. Je pense... on oh. veut on peut les bloquer reine un serviteur de perdu et une pièce d'or de gagné Franchement, c'est trop, trop, tard pour essayer de tripler Anub. Là, il faut gagner les combats. Allez-y, engagez une de ces C'est quand vous voulez. Tu oh, oh, oh, oh, oh. peux virer ton buddy en vrai. avec euh, Titus euh... il peut troll et il peut pas troll aussi <rire> Non, je, je pense qu'il va bien quand même dans la compo je pense qu'il va bien Ouais, avec la il peut troll, ouais. C'est ça, je pense qu'il voulait. Oh! Elle est rigolote, sa compo. C'est beau ce qu'il a fait en vrai franchement. Je sais pas pourquoi il y a une hydre, est nidre mais c'est beau ce qu'il a fait. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Je, toujours, il faut voir les en grand. Okay. je vais mettre ça devant pour histoire si on a des pièces avec, de toute façon on est sûr de gagner. Bon, faudrait il faudrait qu'ils se tuent les deux. En vrai les deux ils ont des compos super, euh, super intéressantes. Hein. Lui il a Mutanus là avec son double baron, Tompi et double boubou. Bon, bah, je pense qu'on est nous on est quand même trop avancé et en plus on scale avec euh, Titus et lui, il est en mode euh, taverne 4, plein de fana. Donne des début du combat, donne des caractéristiques égales à leur niveau de taverne, à trois serviteurs alliés de. C'est vraiment bizarre. En vrai, sa strate elle est tellement euh, en, le perso, il a l'air nul mais en vrai sa strate elle, elle est elle est intéressante quoi. Bon, je pense que le perso est mauvais. Et le buddy est mauvais, mais... Il a fait une strat qui pouvait prétendre au top 3. Mais je suis pas sûr qu'il fasse mieux que 3. Parce que contre Muta... Euh... faut voir, en vrai. Muta, il a deux barons. Euh... Ah, c'est vraiment intéressant. Oh, attention là. Qu'est-ce qui se passe Oula là, j'ai eu un petit... Euh... <rire> J'ai une petite frayeur là attention On se calme là haut Il m'a trollé mon truc en vrai Non ah mais sérieux les gars vous, vous tuez pas ou quoi Une recrue tant que vous le pouvez. Je viens l'entraille. Bah, quand même hein. Peut-être faut virer euh, Anub maintenant. Non parce qu'il faut la place non, on va virer un entraille On est d'accord J'ai pas envie de virer Titus Ah c'est risqué hein faire ça je pense Bon en vrai Ouais là j'ai de la stat. Franchement j'ai de la stat hein. Oh putain pétard pardon. Bah avec ça je manque pas de place pour le coup. B, B, B. C'est quoi cette compo sérieux Ça veut dire qu'on pouvait les tuer tout à l'heure quoi. Oh waouh C'est quoi cette compo sérieux Bah GG hein En vrai notre game elle est super propre mais... Il a, su... il a vraiment très très bien joué hein. Franchement rien à dire. Parce qu'on a une compo easy top 1. Hein. Bon Mutanus on le bat à force hein. Mutanus c'est un peu... Là dans ce spot c'est un peu free win. Mais lui juste... Euh... Il a... Avec ses Fana il a... Il, a... il a commencé à développer des 3-4. Et scale, scale, scale. Franchement... Est, elle est, notre game elle est magnifique Là c'est un top 3 qui On peut rien faire On fait 5, on fait 8, on fait 1 Je pense que la game est la même Juste c'est une game top Ah il a eu beaucoup de 5-3 Après il en a, des 3-4 il en a eu beaucoup Mais Mais il faut y penser aussi Il faut se dire je vais partir là dessus machin Franchement rien à dire hein. S'il son, son, fait top 1 il le mérite son top 1 Clairement